Sea of Solitude Director Scott, c'est avant un tout une version Switch, mais c'est aussi une version alternative de cette version originale. Comme au cinéma en fait, c'est une version pour laquelle on a rajouté pas mal de choses, des nouvelles features, du polish, des améliorations à la fois graphiques et sonores, on a refait les voix, donc c'est plein de nouveautés qui ont été rajoutées au jeu. L'idée principale étant de coller au plus proche à la vision initiale de Cornelia et de Yomai. Cette Director's Cut, ça a été euh, l'occasion de travailler pour la première fois avec un autre studio, les mains dans la main, et en fait se rendre compte tout simplement qu'on euh, apprenait autant en donnant qu'en recevant euh, des nouvelles idées, des nouvelles visions. Si aux okay. yeah. okay. Okay. Solitude est le premier jeu édité par Quantic Dream, et pour cette occasion, Quantic Dream a voulu mettre toutes ses forces dans la bataille pour aider Yomai dans tout ce qui est narration, écriture et réalisation pour produire le meilleur jeu qui compte le plus à leur vision et au parcours de Kay dans son aventure. Sur le papier, on peut imaginer que Quantic Dream et Yomai sont deux studios quand même différents, avec l'expertise très technique, très narrative de Quantic Dream et l'équipe plus indé et poétique de Yomai. Dans la réalité, la collaboration était très fructueuse parce qu'on a pu apporter une expertise très enrichissante pour Yomai et de leur côté, ils avaient l'envie et la passion de leur jeu et de leur personnage pour porter jusqu'au bout cette expérience. En utilisant les forces de Quantic Dream et en les proposant à Yomai, on s'est dit qu'on pouvait tirer un tout petit peu plus loin des points des aspects du jeu, type la narration, la qualité d'acting et la réalisation du jeu. Et au final, proposer une expérience améliorée. Par exemple, nous avons le gyroscope qui nous permet de diriger la fusée avec le mouvement du corps. Le photomode nous permet à n'importe quel moment du jeu de mettre le jeu en pause, de pouvoir bouger la caméra autour de Kei en réglant la focale si on veut, et de changer les conditions de moment de la journée et de météo pour pouvoir faire le setup qu'on veut pour la photo. On n'était pas au service d'un autre projet, on était en discussion constante pour affiner la proposition d'un autre studio. C'est la première fois qu'on avait autant de préparation, qui ont euh, discuté sur les intentions, sur le casting, sur le tournage, sur les caméras. On a eu un travail sur l'animation, on a beaucoup discuté aussi de la direction artistique sur les modifications des voix. Et donc, euh, moi j'ai vraiment vu un travail collaboratif pour affiner une proposition plutôt que d'être au service d'un autre projet. Je n'ai pas eu l'impression qu'on travaillait avec une autre prod, mais vraiment j'ai eu l'impression qu'on travaillait euh, à Quantic Dream sur un projet interne. Cornelia a beaucoup parlé de son projet, qui lui tient à cœur, et ça se sent quand on en parle. Et du coup, après, il y a eu cet échange qui était plus sur la partie technique. Où on nous donne les données, on nous explique un peu ce qu'ils attendent de nous aussi, hein, euh, clairement. Et euh, après, ça a été euh, des échanges de validation. Ce que je retiens, c'est le fait de pouvoir améliorer. C'est-à-dire, on vous donne ce projet, il est fait. Maintenant, essayez de faire mieux visuellement. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Aussi intéressant de pouvoir voir comment les autres travaillent, comment ils ont fait ce jeu-là, parce que c'est une autre façon de travailler que nous. Ce qui était très important pour moi, hein, c'était vraiment de mettre à l'aise de lui dire que c'était elle qui avait de toute façon les clés de son camion et que si elle voulait qu'on change quelque chose, ben cette chose serait changée de toute façon. Il n'était pas question justement de mettre un, un mauvais ego là-dedans, il était à question de, de se dire que c'était aussi un jeu Quantic Dream, donc il fallait mettre absolument notre patte à nous et que c'était une affaire d'état de mettre notre patte à nous. Non, non l'idée c'était vraiment de la mettre à l'aise et de lui dire nous on va essayer de mettre notre savoir-faire à son service, nous avons fait en sorte de, de traiter les problématiques au même niveau que les problématiques de nos projets en interne. C'est-à-dire que nos équipes travaillent de la même manière sur un projet interne que sur un projet externe et avec le même sérieux pour avoir les mêmes objectifs de qualité. On aime notre métier, on, voilà, on fait notre travail et on, on va donner euh, tout notre cœur sur le projet. Working with dream makes me want to move to Paris, to be honest. <laughs> Uh, I love all the people I met so far, like really, honestly. Uh, they have heart in all their games and you see that and feel that in every employee, everyone. And I feel grateful, as of grateful because all those people really believe in the game, which is still, I, I'm still overwhelmed by that. It's such a joy and such an honor to have like this this old company Quantic Dream who makes so many emotional story-driven games and now take us, our little game and take it to the next step, it's amazing.